J'avais fait un espèce de tour de France aujourd'hui on dirait du woofing euh, euh, dans différentes fermes euh, quand j'avais 20 ans c'était euh, un peu une idée fixe depuis mes 8 ans d'être fermière et du coup j'avais écrit à plein d'amis qui m'avaient fait faire un, enfin voilà qui m'avaient donné des coordonnées de paysans j'étais allée faire un, plein de stages chez des amis à eux puis ensuite connaissance de connaissance donc j'avais 21 ans et j'avais envie de travailler, de faire la vraie vie, quoi. Et donc j'ai cherché... Euh, j'ai cherché du travail, je suis retournée au pays, à Salon, et je, je voulais travailler là. Et j'ai... Euh, je me suis souvenu qu'un de, de... Le père d'une copine qui était en classe de piano avec moi était euh, éleveur. Et, euh, c'était un peu un des rares agriculteurs que je connaissais, donc je lui ai demandé, je suis allée le voir. Je me souvenais où était la maison, je suis allée le voir. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai fait un, des stages dans une quinzaine de fermes, dont de l'élevage, et j'aimerais bien travailler. J'ai fait 15 jours de stage qui ont commencé un 2 février, jour de la Chandeleur, par la tonte. C'était extrêmement éprouvant, les trois premiers jours de tonte. Je crois qu'en en, en cinq jours, j'ai perdu 5 kilos, ou je ne sais pas. Et... Euh, très très physique et puis euh, je suis restée deux mois ensuite il m'a embauché en fait derrière euh, les quinze jours de stage et euh, je suis restée deux mois et après euh, bah, de fil à, de bouche à oreille j'ai toujours trouvé des, des boulots euh. euh, c'est les éleveurs qui m'appelaient j'ai rarement eu à chercher à vrai dire un poste euh, mais je le faisais à, à l'année en fait je faisais j'empilais saison sur saison il euh, y en a qui font des saisons juste euh, Bon, de 21 à 27 ans à peu près euh, que je reprenne les études pour, euh, pour cause de solitude euh, avancée. <rire> j'ai fait ça, j'ai fait un peu de. de j'avais fait deux mois de fromage aussi dans une ferme dans la Bresse entre temps. J'avais été embauché. Deux, trois, quatre mois d'arrosage en crocs dans les prés de crocs, autre, tout à fait autre vie aussi. c'est euh, une belle expérience avec contact avec des vieux bergers qui parlait euh, d'hiver euh, provençal d'ici et puis, euh, puis j'ai toujours été en crocs j'ai fait peu de montagnes finalement j'ai remplacé j'ai eu l'honneur de remplacer Emile Mas, qui était un, un très vieux berger euh, d'une autre époque euh, très très chouette Regarde cette belle borille là. Mais le Poudier Munta, déçu, à oh J'ai fait peur aux brebis. Waouh! Oh là là! C'est magnifique! Le ventoux est blanc, blanc, blanc, blanc de neige. C'est incroyable. Un 2 mai. Waouh. Et dedans, c'est magnifique. C'est une voûte en ogive ou je sais pas quoi, comment on appelle ça, comme la celle de Pierre Puget à la vieille charité. C'est magnifique. Toutes les pierres, elles sont un peu mises en dressée, un peu vers le haut. Elles se surplombent chacune et elles, elles montent légèrement, on dirait comme ça. C'est génial. Chouette, hein? T'as vu ces fleurs, là, de fou, que j'étais en train de regarder là, La touffe qui est de l'autre côté est trop belle. Là, c'est champêtre et bucolique, des brebis comme ça. Sa cloche, elle fait quand elle marche, elle fait euh... le même début qu'un rigodon. C'est lequel j'avais trouvé, c'était très drôle. Va-t-il à une lavoura ou quel avouer, va-t-il à une lavoura ou quel avouer, disent-ils, une lavoura, lavouer, disent-ils, une lavoura, lavouer, disent-ils, une lavoura, va-t-il ouvre les vatres, que ça baisse, que ça baisse, va-t-il ouvre les vatres, que ça baisse, ben dansa. Très joli elle avait la voix, il a vu, qu'elle a vu, la la qu'elle a vu, les ultra, la qu'elle la voix, la la voix, la voix, la la voix, la la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 Les agents éclatants parurent du granit, d'or l'âpre sommet que le couchant allume. Au loin, brillante encore par sa barre d'écume, la mer sans fin commence sous la terre finie. À mes pieds, c'est la nuit, le silence, le nid se tait, l'homme est rentré sous le chaume qui fume. Seul l'angélus du soir, ébranlé dans la brume, à la vaste rumeur de l'océan s'unit. Alors, comme du fond d'un abîme, des traînes, des landes, des ravins, Montent des voies lointaines de pâtres attardés ramenant le bétail. L'horizon tout entier s'enveloppe dans l'ombre, et le soleil mourant sur un ciel riche et sombre ferme les branches d'or de son rouge éventail. Ce fabuleux poème de José María de Heredia, absolument pas provençal, mais breton, et où on parle de ces landes qui sont des même plante que nos argéras à nous avec les fleurs jaunes. Il... C'est fini maintenant, c'est bien fini la floraison en gros euh, j'étais euh, même si j'étais assez proche enfin euh, j'étais dans une dans un mas, et pas en grande croix pour les saisons de printemps toujours euh, j'étais enfin euh, es quand même seul tu vois le, tu vois ton patron éventuellement les autres bergers du mas euh, hiver et, euh, et je voyais les, les habitants du mas euh, où j'étais euh, qui faisaient des foins, j'habitais dans un cabanon avec les autres ouvriers agricoles, l'arroseur et celui qui s'occupait des terres, donc euh, j'étais pas seule, seule, mais par contre tu passes quand même, quand même beaucoup d'heures seul. et surtout, surtout ça te, comme les horaires sont contraignants, ça te contraint à une vie sociale aussi. Et euh, d'une manière générale, les bergers souffrent de, de, de solitude, enfin les bergers, bergers, les, les bergers euh, salariés, quoi, qui... Euh, ceux qui font ça euh, toute l'année, ceux qui font ça, il euh, y, y en a beaucoup des jeunes comme moi à l'époque qui, qui font euh, euh, une saison, euh, trois, quatre mois donc, c'est trois fois quatre, il euh, y a trois saisons, traditionnellement on a un croc qui, qui se découpe. Et, euh, ils font une saison et ensuite avec leur sous, ils vont retaper leur ferme en Ardèche ou dans le ou bien euh, je sais moi bon, faire autre chose ou être prof euh, ou être euh, ou partir euh, aux Seychelles ou ou faire une autre saison d'autre chose. Moi je faisais ça saison après saison donc euh, ouais. J'habite dans une caravane la nuit. Au zénith du soleil, j'habite quelque part <rire> ailleurs pas ici dans le, sous le cagnard c'est pas possible j'ai gagné quelques quelques heures de d'ombre en la mettant auprès, derrière le petit bois de chêne vert mais euh, jusqu'à 11h ça tient mais à 11h ça commence à être euh, commence à être midi limite enfin limite on est en ce moment on est le 7 mai et il pleut depuis une semaine et si ce je sais pas et, et donc, euh, donc voilà. Mais ce serait la vraie température de mai. Euh, à 10h, tu t'en tu vas. Tu te sauves vite de ce, ce, ce, ce espace cramé par le soleil. Et les brebis, elles chôment. À ce moment-là, elles font euh, ce qu'on appelle chômer. Et elles se, se mettent à l'ombre. Alors. Euh, elle rumine pendant ce temps en fait elle rumine principalement ce qu'elles ont mangé à la battue du matin on dit une battue ou à la souper du matin mais on les sort le matin et on les sort le soir donc au début du printemps c'est à partir de 8 heures enfin au début puis ça c'est dégressif, on se rapproche du lever du soleil au fur et à mesure que les chaleurs montent et, euh, et pareil le soir au début tu les sors à, à, à 13h quand tu as mangé ou je sais pas et ensuite jusqu'à 4-5h, s'il fait nuit après il y a un changement d'horaire et, et le soleil qui, qui augmente et, et donc euh, quand on arrive au mois de juin on sort très très tôt au lever du soleil je sais pas à quelle heure ça lève le soleil mais 5h ou 6h et et on les rentre le soir tard aussi, des fois on rentre à 10 h enfin après ça dépend des bergers, et... moi j'ai des activités, j'avais envie de vivre la journée aussi, puis il faut faire des trucs, euh... il faut aussi penser à faire la sieste, j'ai jamais réussi mais <rire> il faudrait en théorie faire la sieste au milieu de la journée pour euh, compenser la petite nuit entre les deux battues. Sinogloss langue de chien. Ouais, elles sont fermées. Ça a des trop belles fleurs roses, magnifiques. Toutes petites. Et ça, c'est rigolo. Ça, ça, ça J'ai vu plein de trucs jolis comme ça cet après en Forme d'étoile. Tu vois, c'est très beau. C'est bon ça? J'ai pas d'électricité et j'ai pas d'eau courante. Euh, je me débrouille avec des bidons que j'amène, euh, que je remplis. Euh, ben, soit c'est mon patron, soit c'est les gens qui m'accueillent, chez les parents, chez les chez les gens à salon. Et puis euh, c'est très pas pratique. Parce que j'ai qu'un petit robinet, il faut tourner comme ça, donc c'est un peu compliqué. Mm. Superbe de manger que j'avais acheté. Euh... Dans mes premières années de bergère, on va dire, mmh, pour la montagne. et mmh, C'est mon frigo, mais il faut des choses qui résistent à 25 degrés à l'ombre ou plus. L'après-midi, quoi. Donc c'est très sommaire. J'ai deux pommes qui meurissent, des avocats. Je mange pas ici, quoi. Bon là, je mange, mais je peux manger du pain. Quand on m'en non Quand j'en prends. Mm. Et puis, euh, ouais, la, la culture paysanne, t'es baigné dans une, c'est une autre culture. C'est pas une culture où tu vas, c'est pas une culture de la ville nécessairement, de la, la multiplicité des rencontres plus lentement et tu invites chez toi et, et quand tu veux avoir des relations avec des gens qui n'ont pas du tout ce, ce bagage là pour élargir ta, ta, tes connaissances euh, ça marche pas parce qu'en fait tu les invites à la maison ou tu les invites à euh, c'est pas dans leur mers De, du premier abord et on, non pourquoi elle m'invite à la maison mais c'est pas alors que moi déjà déjà en méridionale et en, en tradition italienne et en tradition provençale la case c'est la voilà, tu, bien sûr tu as à la maison forcément quoi, mais donc ouais la solitude ça fait des ravages et je me suis dit que si je voulais pas finir célibataire et ivrogne comme les autres bergers il fallait que la petite elle se prenne en main et qu'elle change de vie voilà du coup, tout en montant mon projet, euh, j'avais besoin de travailler et euh, que faire ici Je voulais garder mon réseau salonné parce que parce que ça, j'ai besoin de ça et euh, je l'avais bâti tout au long de l'année euh, que j'étais revenue euh, de Lyon. Donc euh, j'aurais pu faire de la compta, hein, j'aurais pu reprendre en compta, c'était facile aussi de reprendre en compta mais dans la balance entre être dehors dans la colline, au milieu des brebis et au grand air et faire une activité du coup physique et euh... et devant un ordinateur où tu dois penser tout le temps, là j'ai l'esprit un peu libre aussi. C'est quand, quand même agréable, je, je suis ravie de marcher toute la journée, d'être au grand air et d'entendre les oiseaux et de... Les étoiles, je ne les vois pas trop parce qu'au final, je me couche assez, assez tôt. <rire> c'est sûr que tous les matins, quand j'ouvre les yeux et que je vois la, oh la nature juste là, là c'est, pour moi, c'est avoir la porte ouverte sur, euh, sur les arbres, c'est irremplaçable. D'être si près, quoi, de... de devoir sortir et de, de pouvoir sortir immédiatement, ça... c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le désir premier, ça a été d'accueillir. Et ça a germé quand euh, j'ai accueilli inopinément. Il y a eu deux événements deux Italiens, deux garçons italiens que j'ai accueillis inopinément à Lyon après. Euh, C'était gentil, carrément gentil, on de gentil. Et dans le voyage, euh, je voiture avec eux, je dis Mais vous n'allez pas. Et, et où vous allez dormir ben, euh, venait à la maison. Et donc, euh, comme c'était des Italiens, eux ça ne les a pas euh, gênés. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont accepté tout bonnement de venir euh, dans une casa que, plutôt que d'aller à l'hôtel. Ça ne les a pas. Et euh, je me souviens que c'était un moment où de n'avais pas de, de... j'étais fatiguée après Gentile où on ne dort pas très longtemps, par nuit, on dort sous tente. Et, Et en plus, c'était en plein moment critique du boulot. Genre où j'étais... Euh, j'étais à la Gentile, mais j'étais pas mal au fond de la dépression. J'ai quitté deux mois après, en fait, le, le travail. Et euh, j'avais rien dans les placards, quoi. Des pâtes et, euh, et un fond de sauce tomate. Maison, parce que oui, j'en avais fait des bocaux, mais... Et... Euh... Et... Et c'était tellement fou, quoi. Voilà. Ça s'est passé, mais hyper simplement, et c'était trop bien, et j'étais moi-même hyper détendue. Ça me mettait d'avoir deux, deux personnes à la maison comme ça, inopinément, avec rien à leur donner, quoi. Vraiment, j'étais en rate de tout, quoi. J'avais pas de sous je pouvais même pas... Et... Euh... Et ben... <rire> je faisais mal ici, je pliais mon linge, tout en discutant avec eux au milieu, tac tac. Super calme, super, tout, tout s'organisait et tout. Et je me suis dit, mais... En fait, ça me fait tellement du bien, en fait, d'avoir des, d'accueillir des, des gens, que tout s'ordonne dans ma, dans ma tête et tout est, tout est calme et j'arrive à faire beaucoup plus de choses que je ne fais que quand je suis dans la solitude. Et ça donne vraiment du courage et j'étais dans mon élément. Donc euh, je me suis dit il y a quelque chose à faire dans l'accueil. Euh... Et euh, ouais, je pense ça se confirme. Après voilà, faudra voir. <rire> Et puis euh, l'accueil et euh, j'ai toujours eu envie de transmettre, euh, d'enseigner. Donc il y, y a toute cette partie-là qu'il faut qu'il faut mettre à profit. Et quoi enseigner Enfin, c'est pas. Je me suis pas posé la question dans ce sens. Euh, c'est plutôt les passions que j'ai envie de transmettre et, et j'en ai beaucoup, mais ça tourne tout autour de la des arts domestiques, comme euh, on peut dire, et de la relation avec la nature, d'une certaine sobriété de vie et comment. Euh, comment employer euh, ce qu'on reçoit euh, assez directement de la nature, euh, savoir le faire. Moi j'ai eu de la chance d'être née dans une famille où on l'a on appris, où, on, où mes parents le faisaient, et ensuite euh, dans la vie agricole, et j'ai fréquenté beaucoup de, de, de personnes âgées euh, dans, la, dans la vie agricole, parce que j'aimais bien, parce que voilà, ils sont calmes, ils sont... Calmes, <rire> et ils sont ouais, ouais. J'ai beaucoup appris et donc euh, j'ai envie de transmettre. Mon père veut me veut marier. Sauvons-nous, sauvons-nous par les bois et la plaine, mon père me veut marier. Petit oiseau tout vif, te les lié, l'affaire est sûre, il a du bien Sauvons-nous, sauvons-nous, bouchons-nous les oreilles, l'affaire est sûre, il a du bien C'est un mari courant, le meilleur ne vaut rien, quand il vaudrait son pesant d'or Qu'il est lourd, qu'il est lourd et que je suis légère, quand il vaudrait son pesant d'or Il aura beau courir, il ne m'a pas encore, malgré ses louis et ses écus Ses sacs de blé, ses sacs de noix, ses sacs de laine, malgré ses louis et ses écus Il ne m'aura jamais, ni pour moi, ni pour plus qui l'achète s'il a de quoi Les bois, la mer, le ciel, les plaines, les montagnes. Qui l'achète s'il a de quoi Le monde entier, plutôt qu'un seul cheveu de moi. Laissez-vous mettre à la raison et gardez au clapier, son chat sauvage. Laissez-vous mettre à la raison avant qu'un seau d'époux m'enferme en sa maison. Engraissez-vous au potager, bruyère, où mirent-ils des bois Je n'ai des landes. Engraissez-vous au potager avant qu'un seau d'époux ne me donne à manger. Je suis l'alouette de mai Qui s'élance dans le matin à tire d'elle Je suis l'alouette de mai qui court après son cœur jusqu'au bout du ciel gai. J'y vole le récit aussi haut, si haut que les coqs, les dindons et toute la volaille. J'y vole le récit aussi haut, si haut que s'ils veulent m'attraper, en se pour leur saut. Si aussi haut, haut dans la chaleur, j'ai peur du ciel, j'ai peur, j'ai peur, les dieux sont proches. Si aussi haut, haut dans la chaleur qu'un éclair tout à coup me brûlera le cœur. Et brusque du désert vermeil, il vient, il vient, il vient, la l'alouette est brise. Et brusque du désert vermeil, un aigle fou m'emportera dans le soleil. C'est génial, non C'est génial, extraordinaire. Marie Noël. C'est rude, mais c'est très beau. J'ai toujours dit ça, je... Berger, c'est un beau métier, mais c'est solitaire. Donc, euh, soit tu trouves comment vivre ça euh, sans être trop solitaire. Soit tu es vraiment de caractère solitaire et, et ça te fait pas de mal. Euh, mais il y en a. Soit euh, soit c'est pas forcément gérable euh, si on, on craint trop ça, quoi.